Ah ouais, c'est très très très classe. Bonjour, je suis Nicolas Carundas. je suis le dessinateur de Superino. Avant de faire de la bande dessinée, j'ai travaillé pendant 10 ans euh, pour les studios Disney euh, euh, dans le cinéma d'animation. Alors c'est né euh, un peu par, euh, par accident en fait. À la base j'avais fait euh, Mic Mac au magazine Spirou, c'était un trois pages... Euh, où euh, à Mandeuil, il y avait eu justement encore une super Le Magazine Spirou avait été racheté par Disney, si je me rappelle bien. Les Rondem avait scénarisé la, la chose et puis les Wiss ont dit mais pourquoi pas euh, reprendre ce, ce, ce personnage et on s'est tout de suite posé la question que ça risquait de pas passer parce que le personnage était vraiment euh, trop euh, style Mickey en fait et on s'est dit qu'il fallait quand même un peu transformé la chose et de tout ça euh, est arrivé super hino la, la téléportation c'est quelque chose je sais pas si c'est un super pouvoir mais c'est vraiment un truc qui me ferait fantasmer parce que c'est vraiment un, un truc qui m'ennuie les trajets, je crois que ça, ça amuse pas grand monde en fait finalement. Euh, j'adore voyager et puis, et puis en plus je pense que d'un point de vue écologique ça serait quand même vraiment très bien finalement de pouvoir se téléporter. Alors, euh, c'est une question qu'on me demande souvent de passer d'un style à l'autre. Non seulement c'est facile de passer d'un style à l'autre mais en plus c'est quelque chose que j'adore. Je suis tout à fait capable de travailler sur le, le matin sur quelque chose comme à cœur ouvert et l'après-midi sur Superino oh mais c'est très très beau regardez ça ben voilà vous avez tout trouvé hein. je crois que j'ai été démasqué donc en plus vous aurez comme ça les indices de mon prochain bouquin c'est sur euh, invader qui est un street artiste euh tout mondialement connu. Donc c'est quelqu'un qui fait du pixel art euh, avec de la mosaïque et qui en met un peu partout dans le monde. Bah, c'est peut-être un peu comme ça qu'aurait fait Invader en fait. Et franchement ça me fait très plaisir parce qu'effectivement, déjà j'adore ça. Et puis en plus c'est mon premier cadeau super Superino. Alors c'est vraiment génial. Bon alors, c'est quoi mon défi Hop là Si je mets la malade, je vois pas. <rire> Tout comme Super Hino, j'arrivais à trouver une solution pour euh, pouvoir quand même dessiner, malgré euh, effectivement euh, le fait qu'on a voulu m'en empêcher. Bon, En plus, dans la bande dessinée, ils arrivent quand même à s'en sortir. Ah mince, j'ai spoilé le truc. Ça me rappelle un peu mes années Disney, où on nous disait qu'on était enchaînés comme ça à nos tables. Alors, je ne ferai pas tout un album comme ça, mais ça se gère quand même. Moi, bon, je crois que c'est ma première dédicace de Super Voilà Eh ben Super Hino. Est dispo est ce que je dois vous le recommander ou pas bah, c'est évident